Bonjour, aujourd'hui on va regarder euh, comment euh, présenter des données euh, avec euh, la fonction if qui peut permettre de, de, de donner des résultats euh, différents en fonction d'une condition. Alors, euh, comme exemple, on va prendre une base de données qui s'appelle Six nations, six nations. Voilà, donc on va regarder ce qu'on a dans la table. Rencontre, c'est celle qui nous intéresse. Donc, select étoile from rencontre et on va regarder euh, par exemple les trois premières rencontres. Donc, c'est euh, une table donc on a un identifiant de rencontre. Donc, on n'a pas rien à faire. Id sexe contient euh, une valeur booléenne qui est vrai quand c'est féminin et qui est faux quand c'est masculin. Id réception c'est l'équipe qui reçoit. Combien l'a fait de points? Ça, c'est l'équipe qui se déplace et combien fait l'équipe de déplacement et quand a eu lieu la, la rencontre. Donc, nous, on va se focaliser sur euh, une quinzaine de rencontres. C'est des rencontres qui sont faites euh, donc, dans rugby féminin hein, euh, en 2019. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est on va faire. Donc, on va reprendre notre requête sur les rencontres et on va poser nos conditions. Donc, on va dire que l'année, c'est. En 2019, et on veut que ce soit féminin donc sexe and sexe, donc il vaut true false, donc c'est true. Donc on a nos 15, 15 rencontres. Alors, nous, ce qui nous intéresse, c'est euh, donc euh, les deux premières colonnes, on n'en veut pas, c'est on est intéressé par ces quatre colonnes là, et la date ne nous intéresse pas non plus, à partir du moment où on sait que c'est en, en 2019. Donc là, on va retravailler donc, sur notre requête, et au lieu de mettre étoile, on va nommer les, nommer les colonnes. Alors, la première colonne, on a dit que c'est ID réception. Voilà. Virgule. On va mettre la deuxième colonne, les points en réception. La troisième colonne, on va mettre les points en déplacement. Voilà. Et la dernière colonne, on va dire que c'est l'identifiant de l'équipe qui se déplace. Voilà. Et donc, quand on fait entrer, donc on obtient euh, ce résultat-là. Donc là, ça veut dire qu'en 2019, parmi les matchs féminins, il y a eu 15 matchs. L'équipe numéro 4 a fait 7 points. Et l'équipe qui est venue euh, donc, euh, en déplacement chez l'équipe 4, qui est l'équipe 1, elle a fait 51 points. Donc, nous, notre objectif, c'est quoi Ça va être de rajouter une colonne ici pour dire si l'équipe qui reçoit, elle a perdu ou si elle a gagné. Alors, ce qu'on va faire pour travailler nos, nos requêtes, donc par exemple, là, nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir est-ce que 7 est supérieur à 51. Après, est-ce que 7 est supérieur à 28 Là, c'est encore perdu pour l'équipe qui reçoit. Là, 52 à 3, ça veut dire que là, l'équipe numéro 3, elle a gagné 52.3. Donc, on voudrait avoir une colonne où il y a écrit « Gagné » alors déjà on va faire quelques petites opérations auparavant donc si on fait par exemple select 7 inférieur à 51 on obtient trou. c'est inférieur alors oui ce qu'on voulait c'est est-ce qu'elle a gagné et donc là on nous dit non si on fait 7 à 51 on a perdu si on fait 52 à 3 52 à 3 on a gagné donc là on voudrait avoir ici perdu et sur cette ligne là gagné donc on va commencer par se rajouter une colonne qui contient le résultat euh, de la comparaison entre les points de la réception et les points du déplacement alors quand on voit notre euh, requête elle est déjà un peu longue donc ce qu'on va faire c'est plutôt que de travailler euh, sur une unique ligne euh, dans l'éditeur on va copier cette, euh, cette requête et on va aller la placer dans un éditeur voilà en faisant un petit peu de, de, de mise en forme là on va préciser que le langage c'est du SQL comme ça on récupère la coloration syntaxique donc là l'idée c'est quoi c'est on fait un select de l'idée de réception les points voilà les points le déplacement après on récupère dans la table rencontre et nos contraintes c'est where donc là on vérifie qu'on n'a rien cassé je colle tout donc j'obtiens le même résultat donc maintenant on va regarder pour ajouter notre colonne entre ces deux premières colonnes donc nous qu'est-ce qu'on veut faire on veut comparer est-ce que est-ce que, voilà, est que les points de la réception ils sont supérieurs aux points de la personne qui se déplace on va faire ça première requête et donc on regarde et là donc on obtient une, une requête ici une, une, voilà 0, 0, 1, alors comme c'est un peu lisible on va changer ce nom là là de, de colonne qui est un peu large et on va l'appeler par exemple donc on va lui mettre un, un alias on va l'appeler résu donc résu pour euh, résultat je remets ma, voilà, ma requête donc là <coughs> Celui qui reçoit, il a perdu, perdu, gagné, etc. etc. Donc nous, ce qu'on veut, ce n'est pas avoir 0, 1, etc. Ce qu'on veut, c'est carrément avoir le texte gagné ou le texte perdu. Donc on va utiliser euh, donc, euh, un if. Alors, Ce qui nous donnerait, hein, ici, par exemple, si on fait select, on voudrait dire que if, si, par exemple, 7 est supérieur à 51 donc ce qui est faux hein. ce serait vrai, on voudrait afficher gagné et si c'est faux, on veut afficher perdu voilà donc là ça nous dit perdu parce que euh, évidemment 7 n'est pas supérieur à 51 ce serait euh, par exemple euh, ici on a 52 supérieur à 3 52 supérieur à 3 Là, ça nous écrit gagné Donc nous ce qu'on veut, c'est euh, donc dans notre colonne avoir euh, écrire euh, ce, ce genre de choses. Donc on va retravailler sur notre requête. Là on va dire ça c'est notre condition. Donc on va mettre notre if ici. On va dire voilà, j'ai la condition. Si elle est remplie, c'est gagné. Et sinon, c'est perdu. Perdu. Voilà. Ensuite, j'ai bien mis la parenthèse fermante de ma fonction if, donc il y a trois paramètres, une condition, valeur si c'est vrai, valeur si c'est faux. On reprend notre requête. Je me suis gouré dans mon copier-coller. Donc je fais mon copier. Ici, j'efface tout et je colle. Et on a le résultat qui est ici. Perdu, perdu, gagné, etc là c'est un peu trop large alors ce qu'on peut faire c'est par exemple on peut euh, les, les on va diminuer les, les, les noms des colonnes ici pour que ça tienne bien sur la même colonne donc, on va faire des alias hein. donc pt réception et ici on va l'appeler point déplacement des déplacements voilà. donc on remet ça, donc le but d'avoir... Voilà, on a bien notre tableau. Donc là, on nous dit, voilà, <coughs> l'équipe capte a perdu, 7 à 51. L'équipe 2 a perdu, 7 à 28, contre l'équipe 6. L'équipe 3 a gagné, 52 à 3. Voilà. Donc là, on est euh, super content, sauf qu'en examinant un petit peu nos données, et eh bien ici, on a, et eh oui, un match nul. Il y a un troisième cas à faire. C'est-à-dire que notre condition, elle est... Euh, elle n'est pas tout à fait bonne, hein, parce que quand c'est supérieur, clairement on a gagné, mais sinon, éventuellement, on, on a un match nul ou on a perdu. Donc là, il faudrait qu'on fasse une condition euh, euh, de ce style-là, hein, où on va dire euh, select, donc euh, if euh, on a égalité, hein, if 51 égale si euh, donc là c'est 3 égale 3, bah, dans ce cas-là, on va dire nul. Et sinon, on va dire que c'est perdu. Donc là, on a, ça nous marque match nul. Et puis si par exemple on a 31 à 12, bah ça, il ne faut pas que ça nous marque nul. Donc ça, ça veut dire que ce cas-là, c'est un cas qui doit être fait uniquement euh, lorsqu'on a... Euh, soit, soit on n'a pas gagné, ici. Hein, donc soit on n'est pas dans le cas gagné, c'est donc dans ce cas-là qu'il va falloir faire quelque chose d'un peu plus... Euh, un peu plus malin, donc au lieu de faire perdu on va réécrire if on va, avoir, on va avoir une condition ici donc là je vais aller à la ligne pour qu'on voit un peu mieux ce qui se passe une condition, et euh, après on va dire, ben voilà, s'il y a égalité le match est nul et sinon le match il est perdu alors là, euh, la condition c'est qu'il y a égalité entre les, les deux donc on va dire, voilà si c'est égalité, nul ou perdu et donc ça, cette valeur là elle est où, elle sert de troisième paramètre à ce if là donc on imbrique les, les if les uns dans les autres donc là j'enlève tout ce qui est avant voilà et je vais aller fermer mon if, donc cette parenthèse là elle appartient à lui et cette parenthèse là, elle appartient à celui là donc là, si on ne s'est pas trompé dans nos imbrications de parenthèse, donc, on va ici, on supprime et on colle à nouveau. j'ai fait un fail de copier-coller. Donc copier. Et je colle. Voilà. Donc on a bien notre résultat attendu. Hein. Donc, euh, euh, donc ici on a 3 et 3. Donc est-ce que 3 est supérieur à 3 non, donc ce n'est pas gagné. Et ici on tombe ici, comme on retombe sur la if, il faut l'évaluer aussi. Est-ce que 3 est égal à 3 Oui, donc on affiche nul. Une... Dans le cas où il n'y a pas égalité, ben on affichera perdu. Donc là, on a bien les trois choix possibles avec nos deux if imbriqués. Donc, arrivé à ce stade, euh, on est super content. On a utilisé un if qui nous permet d'obtenir un résultat, d'afficher un résultat qui dépend d'une condition qui peut être soit vraie, soit fausse. Et évidemment, comme toutes les, les fonctions, on peut les imbriquer les unes dans les autres. Donc sur ce, bah je vous remercie pour votre attention et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.